Ah, là, c'est bon. Ça fait au moins une semaine que je fais ce montage. C'est impossible que quelqu'un me demande de faire un autre. Attends. Non. <rire> <rire> <rire> C'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi, j'avoue. C'est un braquage. Je suis très sérieux. Si vous ne me donnez pas l'argent, vous allez voir de quoi je suis capable. C'est pas parce que j'étais à côté du lieu du crime que forcément c'est moi qui ai fait quelque chose. Et ça, ça ne m'appartient pas, d'accord Je l'ai trouvé par terre. C'est pour ça qu'il y a de mes empreintes dessus, mais euh, c'est pas moi ça. J'ai jamais. Je fais jamais rien de mal moi. Bon bah à quitter, à quitter tu peux y aller.